Bonjour et bienvenue sur Culturama HOMEMADE. Je suis ravie d'avoir changé de décor. Aimez, partagez, abonnez-vous pour poursuivre les découvertes avec nous. Le lien Patreon pour nous soutenir, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Il y aurait comme une série de motifs ici. Vous aimez la géométrie La répétition des éléments fait partie de ce qui nous entoure. Mais à l'échelle humaine, on ne s'en rend pas forcément compte. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Ryoji Ikeda, un artiste inclassable qui a poussé l'analyse très loin. Après une carrière de DJ, Ryoji Ikeda s'intéresse à l'électroacoustique et à l'intelligent dance music, branche de la musique électronique à écouter chez soi. Artiste hors normes, sa musique et ses installations visuelles sont d'une précision millimétrique. Ses récentes installations puisent dans ses explorations et dans la logique mathématique. En 2019, l'exposition de Taipei immerge le visiteur dans l'univers de Ryoji Ikeda. Il se résume au son en tant qu'onde, aux pixels pour la lumière et aux data. Réductionniste, l'artiste explore les limites et l'infini entre le 0 et le 1. Son travail relie donc science, mathématiques et esthétique. En matérialisant le monde à travers des calculs mathématiques, Ryoji Ikeda poursuit une quête de l'universel. Je ne regarderai plus un code barre de la même manière. Kulturama Homemade nous ouvre toujours plus de perspectives. A très vite